La quête de la paix reste un combat permanent pour la FOPA. Le président de la Fondation œcuménique pour la paix, Sa Majesté Gilbert Daké Abiyakou-Djokes, a reçu en audience le 17 janvier le président du Haut Conseil des Béninois de l'Extérieur. Le président de la FOPA a échangé avec lui sur plusieurs questions d'intérêt pour le Bénin. Non, je suis très heureux, je veux dire très heureux, d'avoir pu faire donc, cette démarche. Euh, parce que j'ai été très, très, très euh, agréablement surpris de savoir que euh, le président me connaissait et entendait parler de moi. Et quand c'est comme ça, c'est avec un grand plaisir euh, que j'ai pu échanger euh, avec lui, écouter euh, tous les programmes euh, donc de l'institution, tous les efforts qui sont faits, euh, tout ce qu'ils qu ont réussi à travers le monde, pas seulement le Bénin, mais en Afrique et, donc, et, et, et en dehors de, de, de l'Afrique. J'ai aussi euh, pu prendre connaissance donc, de ce qu'ils font euh, pour la, la, la jeunesse, pour l'égalité des genres, pour les, les personnes défavorisées, mais également les, les, les précieux conseils qu'ils peuvent apporter dans le cadre de, de résolution des, des, des conflits, notamment près euh, pendant, au poste électoral. Et sincèrement, euh, j'ai pu admirer et apprécier ce travail. J'ai aussi écouté euh, les difficultés qu'ils peuvent avoir parce qu'on a tous euh, dans, ce, dans nos actions des écueils, des difficultés de, de fonctionnement. Nous les avons évoquées et à ce titre, moi, j'essaierai de l'extérieur où je suis de faire en sorte pour qu'il y ait des collections et qu'ensemble, on puisse apporter notre ben, contribution pour favoriser et, et encourager leurs actions. Après le président du Haut Conseil des bénémoires de l'extérieur, c'est le tour du président national des jeunes de l'association des ressortissants des États membres de la CEDEAO, en même temps directeur régional de protocole Afrique de l'Ouest de la FOPA et représentant spécial du président de la FOPA en République de Côte d'Ivoire qui sera reçu en audience par le président Gilbert Daquet. Les deux hommes ont parlé essentiellement des élections législatives de 2023 et surtout comment préserver la paix durant cette période et également la situation au Mali. Vous savez le temps que nous courons actuellement en Afrique par rapport aux, aux crises qui sévit un peu partout actuellement, surtout communément les appels les jadis qui fatiguent nos ressortissants un peu partout. Faux pas en tant que le président de Faux pas qui fait beaucoup pour le monde entier dans le sens de la paix, a eu l'amabilité de m'inviter pour que nous en changeons là-dessus pour euh, quand même lancer un appel fort à la diaspora, de s'unir tous les leaders politiques et au président africain pour s'investir beaucoup pour la paix parce qu'ils ont la possibilité. Quand tu regardes la case de ton ami en train de brûler, il faut penser au vôtre. Déjà, vous voyez ce qui se passe chez nous, au Bénin ici, dans le nord. Il y a quelques moments, ils sont arrivés vers nous. Donc c'est le moment fort de demander au président devrait de mettre tous les moyens à la disposition de nos agents pour empêcher la progression de ces malfaiteurs qui continuent de sévir sur tout le territoire. Pour le président de Faux-Pas, il faut tirer le son du passé pour bâtir l'avenir, et cela passe par la préservation de la paix à travers des exemples tirés des élections écoulées.